Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de From Zero to Heroes à savoir des From Zero to Heroes sur les cartes. Alors c'est une demande qui est très très vieille sur la chaîne depuis le début où on a créé cette chaîne avec Sailind, euh, vous étiez très nombreux à me dire il vous faudrait des tutos par map. Pourquoi euh, je sors ça du jour au lendemain Pourquoi je ne fais pas ça avant euh, Tout simplement la raison est que j'ai toujours toujours toujours toujours en tant que créateur de contenu que ce soit sur Youtube, sur Twitch ou même avec, sur les articles, hein, même sur des, des guides que j'ai pu faire pour Millennium ou autre, j'ai toujours, toujours fait en sorte de laisser le libre arbitre et l'interprétation aux gens. Ça veut dire que, bien entendu, euh, quand je vous conseille d'aller regarder mes guides et autres, évidemment, c'est que pour moi, j'ai pas non plus écrit de la merde dedans, en fait. Euh, ou je n'ai pas vidéo, bah, peut-être qu'il y a des oublis, mais globalement, il y a pas mal de choses. Donc, évidemment, je vous invite à aller les voir. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut se robotiser en mode tu fais tout ce que la vidéo dit etc c'est aussi pour ça que je fais des guides qui font pas 10 minutes je pourrais honnêtement vous montrer un build dans 10 minutes dire bah tu fais ça tu fais ça tu fermes ta gueule je sais pas c'est pas mon optique en fait c'est absolument pas du tout mon optique et j'ai toujours eu peur que malgré cet avertissement euh, ce genre de vidéos comme un peu les vidéos tier list bon, le problème des vidéos tier c'est qu'elles sont pas d'actualité au bout d'un mois mais une map elle peut être d'actualité pendant des années le truc c'est qu'en fait ce sont des recommandations c'est la manière optimale de le faire mais ça ne veut pas dire que c'est dans, dans le scénario, moi j'ai toujours dit vous voulez que vous voulez un tuto sur les maps, regardez des castes en fait, regardez des castes, regardez des tableaux noirs. Là vous verrez comment s'adapter à la carte dans une situation précise. Parce que ce que je vais vous dire là, c'est pas ce qu'il faut faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais vous dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins et qu'est-ce qui est naze. Ça ne veut pas dire que dans une situation bien établie dans la game, ce qui est naze est vraiment naze. Parce que dans 99% des cas, c'est naze, mais dans la situation qui va vous arriver en game, c'est peut-être la bonne situation. Et inversement, la, situa la situation optimum, celle qu'il faut faire normalement en temps normal parce que c'est trop trop fort, etc., peut-être que dans ce moment-là, c'est pas le bon. C'est un petit peu comme mes vidéos de quoi faire après un kill. Je vous recommande les, les, les grandes choses. Il faut se poser cette, ce genre de questions. Ici, c'est un peu le même délire. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Euh, si, si vos coéquipiers par exemple ont choisi de pousser le payload, bon je spoil un petit peu la suite, mais si vos potes choisissent de pousser le payload, ça veut pas dire bah non, euh, Malganer dans ses vidéos il a dit que le payload c'est de la merde, euh, du coup euh, bah, je m'en bats les couilles, je reste sur mon hard camp, et c'est tout. Non, faut vous adapter, faut vous adapter. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à sortir ce genre de vidéo parce que <rire> je sais que les joueurs euh, c'est build, pas guide, c'est build. Hop, comment on fait On fait ça, hop, ok, je fais ça. Non, ça marche pas comme ça. Heroes of the Storm est un MOBA et est probablement l'un des MOBA qui demande le plus d'adaptation si vous, vous ne pouvez pas vous robotiser. Bien sûr, en fait, là, ce que je vais vous donner, c'est une feuille de route. Avec cette feuille de route, va falloir agir en conséquence. Ça ne veut pas dire qu'il faut flame les mecs qui pensent pas ça, etc. etc. Qu'on soit clair. Puis le flame, encore une fois, c'est le meilleur moyen de perdre vos parties. Alors, on va pouvoir attaquer Anamora. Alors, on va parler timing, mais sans que ce soit trop chiant non plus. Et on va parler de grandes choses sur la carte. Pour commencer, Anamora est une map à deux lanes. En fait, je vais rester sur, la... vais rester sur cette, f... cette scène-là pour le moment, mais cette euh, Anamora est une map à deux lanes qui est probablement l'une des pires maps d'Heroes of the Storm euh, depuis Minanté. Et vous allez me dire "Bah non, moi j'aime bien Anamora, c'est joli et tout." Ah oui, c'est très joli. La musique que vous entendez, magnifique, surtout le début. Hein. Je vais vous remettre le début. Il est, Il est absolument magnifique. Mais le problème d'Anamora, c'est qu'en fait, c'est une map qui n'est absolument pas compétitive. Vous allez voir pourquoi c'est pas compétitive. On peut apprécier la map. Mais il faut reconnaître que c'est de la merde en fait. Parce que, euh, mon opinion, bien sûr, vous pouvez quand même apprécier la carte et malgré tous ses problèmes, tous ses défauts, lui trouver des bonnes choses, bien sûr. Mais en fait, compétitivement parlant, et juste à jouer, c'est de la merde. Euh, la plupart des choses qu'il faut faire sur la carte, c'est très redondant, très robotique. Et ça ne met pas forcément en valeur votre connaissance de jeu, votre euh, justement adaptation et autres. Donc, on va attaquer, c'est une map à deux lane Et tout comme Minanté, c'est une mauvaise map à deux lane. Braxis elle a toujours eu un statut un peu particulier, mais le grand modèle de map à qui fonctionne, c'est Battlefield of Eternity. Chant de l'éternité, c'est la map à qui fonctionne très très bien. On y reviendra un jour. Pourquoi je commence par Anamora, C'est pas pour rien. C'est probablement l'une des maps les plus faciles à jouer. Et c'est pourtant l'une des maps les plus méconnues de la part des joueurs. Qui s'entêtent, sans s'entêtent sans à pousser des payloads. Et en préparant cette vidéo, eh j'ai découvert encore plus de raisons pour vous dire que le payload, c'est de la merde. Donc, on va attaquer euh, cette, euh, cette carte... Avec tout simplement donc quelques timings, quelques timers. En gros, encore une fois, mapa de Lane, qui dit mapa de Lane dit une carte Une carte qui nécessite tout simplement eh euh, d'avoir au moins un personnage sur une lane et les quatre autres sur l'autre. Contrairement à, une map, contrairement à une map, par exemple à, à 3 lanes où il faudra du coup un peu plus se diviser, les maps à deux lanes, les répartitions sont plus simples. Euh, c'est impossible d'avoir un double sucking, donc c'est-à-dire un personnage qui va pouvoir récupérer, souvent les solaners font ça, à savoir récupérer de l'XP sur deux lanes en même temps. On va mid, on va top, on va mid, on va top, on fait les glace tout seul, ça c'est rarement possible. Par contre... Du coup, sur une map de lane, ça permet d'avoir des persos qui sont peut-être un peu moins forts dans le wave clear, dans la capacité à récupérer les vagues de sbires, mais peut-être un petit peu meilleur dans d'autres domaines. Donc, Anamora permet ce genre de choses. Le wave clear est moins important sur Anamora que sur d'autres cartes. Maintenant, qu'est-ce qui est important sur Anamora Anamora, vous n'avez pas 36 000 choses euh, à faire. Tout d'abord, l'objectif un payload. Ok, un payload. Donc, c'est quoi le payload C'est comme sur Overwatch, vous avez un convoi, il faut l'escorter. Donc, on verra juste après, mais il faut l'escorter. Soit euh, C'est vous qui avez le contrôle du payload et vous l'escortez jusqu'à une zone de tir On y reviendra après Au, ça départ, au départ ça commence, les bleus doivent pousser le payload ici Les rouges doivent pousser le payload ici Symétrie totale hein, bien sûr Le payload arrive au milieu Une équipe, l'équipe bleue doit le pousser là L'équipe rouge doit le pousser là et ça, c'est le principe, hein, c'est comme un peu Overwatch, un payload. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'Overwatch a sorti une map pour Overwatch 2 où ça sera le, le style de jeu d'Heroes, de, à savoir un payload qui peut être contestable et un payload pour les deux équipes, contrairement au, à Overwatch actuellement. Donc c'est marrant, Heroes 19 pour Overwatch. Et ensuite, en dehors des payloads, nous avons tout simplement 6 euh, camps sur la carte. 6 camps. Alors, nous avons donc les camps de vision qui sont ici, et qui, comme vous le voyez, apparaissent à une minute de jeu. À 1 minute de jeu, je vais y aller, je vais vous montrer. une minute de jeu, les camps apparaissent sur toute la carte, et vous avez du coup les camps de vision qui sont les camps neutres. C'est-à-dire, pourquoi les camps neutres hein Vous avez les camps bleus, en gros, c'est les camps qui sont sur la partie gauche de la carte. Les camps hostiles, si vous êtes bleu, c'est les camps de l'autre côté de la carte. Et vous avez les camps neutres, c'est ceux qui sont vraiment au milieu de la carte. Donc, ça veut dire que, par exemple, l'équipe bleue va avoir plus de facilité à faire ses propres camps, évidemment, alors que les camps rouges sont des camps plus durs à faire. Plus difficile à aller chercher donc les camps neutres on appelle ça puisqu'ils sont au milieu de la carte d'ailleurs le camp de vision est probablement le plus facile à faire hein, c'est le, le plus simple même regardez un Genji qui n'est pas forcément connu pour le wave clear euh, et pour faire les camps bah, il s'en sort vraiment pas mal hein. bon, c'est pas vraiment le meilleur perso hein, bien sûr mais le, le easy, enfin ce camp là se fait assez facilement alors il a une particularité ce camp là parce qu'il faut qu'on parle un petit peu il faut qu'on parle XP, un globe d'expérience alors chaque bien sûr chaque prise d'XP euh, scale, hein, c'est à dire qu'elle s'échelonne avec les niveaux chaque euh, globe d'XP, par exemple, lâché par un sbire, donne 80. Au niveau 1, ça donne 80 d'expérience. Donc 80 d'expérience, ça c'est plutôt cool. Sachant que donc, sur toute une vague de sbire, vous avez 7 sbires. Donc sur toute une vague de sbire, vous gagnez 560 points d'expérience. Vous savez, hein, votre, pote, euh, votre pote spécialiste qui vous a toujours dit « Si tu veux gagner en bronze, faut faire des camps. Bah, » Une vague de sbire, c'est 560 d'XP. Ce camp-là est celui qui donne le plus d'expérience. Et pourtant, donc une minute, bien sûr, pour apparaître, il en donne tout simplement 540, donc moins qu'une une vague d'XP complète. Mais ce camp-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il se fait très facilement, il vous, donne à la fois, il vous donne à la fois de la vision et il vous donne également de l'expérience, donc c'est un camp qui se farme, hein, qui se farme très facilement. Le problème, contrairement à tous les camps d'Heroes of the Storm, ce camp-là n'a pas de, de, de CD, en fait. il n'a pas de, de, de cooldown, il, pas, il ne revient pas en fait, naturellement à lui. C'est-à-dire que normalement, quand vous faites un camp, par exemple, je sais pas, le, le, camp, le camp tout simplement... De fortification ici que vous voyez qui est le camp de tourelle Ou le camp élite Donc le hard camp de la carte qui est le camp de sentinelle Et eh bien ce camp là, donc en gros les easy camp hein, dans, dans, C'est la, la tourelle Et le hard camp c'est euh, Le samouraï, ce qu'on appelle le samouraï Généralement, et bien en fait Ce camp là ne revient pas Tant que l'adversaire Ne l'a pas tombé, donc c'est potentiellement un camp qui dure à l'infini, et ça c'est assez intéressant Il peut mais durer à l'infini, donc rivaliser. si je finis ce camp Si je finis ce camp, et eh bien tout simplement il reste à mon contrôle jusqu'à la fin de la partie si l'adversaire ne le fait pas Ça vous donne de la vision dans ce secteur là Donc si vous faites les deux camps bah vous avez un contrôle énorme sur la carte Bien entendu puisque vous pouvez voir à peu près où sont tous les déplacements adverses Si jamais vous les gang du coup vous êtes obligé de passer par là sans rentrer dans la vision Évidemment, donc c'est quelque chose d'assez intéressant À côté de ça on a le camp de tourelle que je vais vous montrer juste après le camp de tourelles, c'est quoi C'est comme pour Volskaya, c'est le rapport avec, avec l'autre map Overwatch. Vous allez euh, tuer, donc il y a la tourelle et, et le, le petit camp. Donc là, c'est pareil, c'est une minute, hein, bien entendu, pour le spawn. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les tourelles donnent beaucoup moins d'expérience. 470 d'XP. Alors la prise d'XP se fait. Je vais, je vais mourir, hein. je ne pourrais, pourrais pas vous le montrer. Mais la prise d'XP se fait par contre quand on a récupéré l'objectif, c'est pas en tuant les trucs, hein, c'est en récupérant le camp, donc en restant dessus euh, commencez bien sûr à la tourelle toujours par tuer le petit gars qui est à côté, que ça marche sur Volskaya aussi hein, puisque il soigne la tourelle, donc il faut commencer par celui-là et ensuite on détruit la tourelle Ce camp là peut être fait à 2, hein, peut être fait à 2 tout simplement Parce que à 3 bien sûr, mais à 2 c'est l'idéal, vous le faites à deux il n'y a pas de problème euh, à 3 ça commence à être beaucoup euh, vous savez pas forcément vous êtes un 3 pour faire ce camp ou alors vous y allez à très très vite, on le fait, on dégage quoi. Mais euh, Donc ça c'est important parce que la répartition sur la carte généralement c'est un mec sur une vague d'XP Un deuxième gars sur une vague d'XP et potentiellement les trois autres qui vont bouger Ce qui se passe généralement, ce qui se passe dans les faits c'est souvent un gars qui prend l'XP top Donc la solo lane est souvent top mais comme je vous dis souvent la solo lane c'est généralement par rapport à la ligne du milieu Donc sur une map à deux lane, il bah, n'y a pas de milieu donc la solo lane c'est là où on, la, où on veut Généralement ça c'est de l'usage, la soleil c'est top, ça veut rien dire, on peut envoyer le solaneur bot et les 4 au top hein, bien entendu D'ailleurs c'est plutôt à l'avantage des rouges de faire ça, on y reviendra juste après Et donc eh bien, quand vous faites les camps, généralement vous pêchez votre vague et ensuite vous allez faire le camp à 4 Ce camp là ou ce camp là d'ailleurs, le camp élite lui par contre c'est intéressant de le faire à 3-4 mais donc il faut toujours prendre l'XP, comme vous l'avez vu, une vague d'XP donne beaucoup plus d'expérience qu'un camp. Le camp de vision est celui qui donne le plus, hein, je le rappelle, 540 d'XP. La, la tourelle donne 470, et euh, si je ne dis pas de bêtises, le samouraï donne 530, donc le samouraï qui est ici, qui est le hard camp, donne 530. Donc au final, la vision est celui qui donne le plus d'XP, mais... A la différence, le camp de tourelle et le euh, samouraï ont un rip-hop, donc il révie... enfin, quand vous les avez fait, il faudra attendre un certain délai, et une fois ce délai expiré, eh bien, le camp sera de retour. C'est 2 minutes 30, donc une fois que vous avez fait un camp, dans 2 minutes, minutes 30 plus tard, ce camp revient et est redisponible pour vous redonner de l'XP Et en plus de ça pour vous donner un avantage sur la carte La tourelle, l'intérêt c'est d'avoir un activable, un objet qu'on pose Et d'ailleurs la tourelle dure longtemps, elle dure 45 secondes, c'est énorme on ne se rend pas compte comme ça Alors bien sûr c'est rare d'avoir 45 secondes de véritable efficacité Mais 45 secondes c'est quand même quelque chose de folie Ça peut durer très très très longtemps par exemple pour aller justement contester un camp pour pouvoir... Attaquer un fort etc c'est quand même quelque chose de très intéressant Maintenant euh, cette tourelle, faut pas oublier hein, parce que sinon le problème c'est que vous pouvez mourir en l'ayant la, toujours à vous Et du coup vous pouvez la donner à l'adversaire donc ça c'est quelque chose d'important Enfin le camp qui est le véritable objectif de cette carte, vous, vous allez voir pourquoi, c'est le samouraï Déjà le samouraï il donne encore une fois 530 d'xp au niveau 1 mais ça scale, le, le, le, le scaling est un peu différent mais c'est à peu près du 4% donc, comme les globes d'XP, c'est à dire que chaque niveau vous vous, il donne 4% d'XP supplémentaire. Donc, c'est très intéressant de le faire parce que déjà il donne de l'XP. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que le samouraï, avant il y avait un boss sur un amoura, peut-être que vous l'avez oublié, c'est une espèce de stitches robotique du monstreux là qui vous gavez. Mais en fait, eh bien, ce boss a été détruit et il a été remplacé par les samouraïs qui sont des camps monstrueusement violents sur cette carte. C'est très très très très fort. Alors, petit tips déjà pour commencer à, à préparer un camp quand vos potes ne sont pas là, etc. Ah, faut l'aggro derrière Pourquoi faut l'aggro derrière Parce qu'il a une compétence spéciale qui vaut mieux esquiver Celle-ci, l'espèce de gros moulinet de sabre qu'il fait Ça fait énormément de dégâts Donc il faut pas se rater Et si vous le mettez devant en fait Si vous le mettez devant comme ça Quand il va préparer son truc Et eh ben en fait ça peut toucher vos potes Et du coup vous faire de mal Donc généralement si vous voulez commencer Vous préparez derrière Il va faire Alors là il va probablement me tuer mais il va faire son attaque dans le dos Et du coup la première attaque, vos potes n'auront même pas besoin de l'esquiver Ça évite des dommages beaucoup trop forts Et par exemple si un ennemi vous conteste, il bah, n'y a pas ces dégâts là qui ont été enlevés C'est un peu d'opti, mais c'est toujours intéressant Ce Samouraï est le véritable objectif de la carte Pourquoi on va y venir juste après avec les payloads. Ce, ce camp, déjà, donne de l'expérience, ce qui est très intéressant. Et surtout, une fois qu'il est fait, il est très tanky et il fait énormément de dégâts. Et vous l'avez vu, cette compétence de zone, eh bien ça lui permet de wave clear toute une vague de sbires instantanément. Donc même en étant tout seul, par exemple un solo liner qui irait avec le camp, eh bien il peut aller récupérer les globes d'XP un petit peu derrière, qui, ont, qui traînent un peu derrière, les prendre, et le camp, eh bien ça va servir comme une giga catapulte, il va arriver avec tous les sbires, il va faire en sorte qu'il y ait des sbires qui s'amoncellent sur la lane où il est, et s'il n'est pas des push, eh bien il va tout casser, et même quand il meurt, bah c'est pas grave, il a, il a amoncelé une grosse vague de sbires qui va continuer son œuvre en fait. Et un samouraï peut tout simplement détruire les deux tours, la porte, et il peut encore continuer derrière. Sachant que là-dessus, c'est un peu du bol. Hein, je peux pas vous dire, bah, bah, le samouraï fait tel travail. Non, ça dépend un petit peu. Des fois, c'est du bol, c'est l'aggro. Par exemple, les tourelles ne l'ont pas ciblé. Et du coup, ne le cibler tout de suite. Et du coup, il a économisé des points de vie. Et finalement, il va aller très loin. Il peut même détruire quasiment un T1. Ça m'arrive souvent dans des games où le, le hardcamp qui, qui est pas défendu, il détruit tout. Ou sinon, eh bien, pas de bol. Il fait que les deux tours. Mais déjà, faire les deux tours, c'est très bien. S'il n'est pas défendu, hein. déjà faire les deux tours et la porte, c'est déjà très bien. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est les effets d'un payload. Le premier payload, il prend les deux tours, la porte et la fontaine. Oui, parce qu'avec le nouveau rework, il me semble qu'il prend la fontaine. Avant, c'était un peu... ça dépendait. Mais du coup, ça, c'est sur des structures qui n'ont pas pris de dégâts, bien entendu. Donc, le payload... Il ne donne pas d'XP. Pour le récupérer, il ne donne pas d'XP. Et je vais vous montrer combien de temps ça met un payload. Combien de temps ça met à être pris un payload? C'est très très long. Alors, le payload. On rentre dans la zone d'effet qui est bleue. Et ça va pousser. Vous avez un petit chiffre ici qui vous indique qu'il n'y a qu'une seule personne qui est en train de le pousser. Ça, c'est une information importante parce que vous pouvez le voir quand c'est l'adversaire qui le fait. Combien il y en a qui le poussent en fait. Ça peut vous montrer, ça peut vous donner l'info. Ah, ils sont trois sur le payload. Oh, il y en a qu'un seul sur le payload. Ah, ils sont deux sur le payload. Ça peut vous donner des informations. Mais surtout.. Plus il y a de personnes sur le pelode, plus ça pousse. Mais le problème c'est quoi C'est que si un adversaire rentre sur cette zone, ça bloque le payload. Ça le stop complètement. Donc en gros, même si l'adversaire, par exemple, vous, vous, êtes en train de pousser le pelode à 3. Pendant ce temps, l'adversaire fait le hard camp. Pendant ce temps, l'adversaire fait la tourelle. Pendant ce temps, l'adversaire fait les camps et a récupéré l'XP. eh bien il sera bien devant vous. Et en plus de ça, par exemple le tank, imaginons Muradin. Il met un bout ici et il vous arrête totalement dans votre progression. Donc le tank, il peut... Embourber cette phase de jeu Genre en, en rentrant Alors là vous allez me dire bah oui bah on va le focus du coup Ok il recule et il revient mettre un petit pied Et il recule et il revient mettre un petit pied et il recule Et il attend comme ça ses potes finissent tout Et ils le rejoignent et ensuite là ils peuvent contester le pélode Parce qu'ils ont envoyé le hardcamp Ils ont pris les tourelles, ils ont pris la vision Ils ont des pushbots et du coup ils mettent de la pression Partout sur la carte pendant que vous êtes trois cons à pousser un pélode qui n'avance pas Parce qu'il y a un vieux muradin qui met un, un pied dedans Et eux ils vont déjà prendre de l'xp Mettre beaucoup plus de pression sur la carte, prendre des structures, etc. Et en plus de ça, ils vous ont cassé toute votre, toute votre avancée. C'est pour ça que le payload, c'est pas terrible. Le payload ne donne pas d'expérience, il met énormément de temps à être pris. Et en termes d'effet, en termes d'efficacité, ben, il vaut un samouraï. En plus de ça, c'est pas terminé. Le payload. Mais 3 minutes à rip -up. Donc il a un temps de rip hop plus long que le samouraï. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, 30 secondes. Bah ouais, mais en 30 secondes, on en fait des choses. Et encore une fois, comme vous l'avez vu sur cette carte, l'important, ça va être les objectifs. Enfin, les. Pardon. Bah, Lapsus, ça va être les camps en fait. Ça va être les camps. Les camps, vous vous rapportez énormément de choses, énormément d'expérience, plus les vagues de sbire. Vagues de sbire plus camps, ça vous rapporte énormément de choses. Et vous avez ce hard camp qui va vous enfoncer une lane Alors il y a plusieurs manières de choisir de comment, là je vous laisse aller voir le From Zero to hero sur les camps, comment vous voulez profiter de ce hardcamp, soit vous pêchez avec, soit vous pêchez à l'opposé pour que le hardcamp ne soit pas des et vous détruisez tout. Par exemple, vous envoyez le hardcamp et vous allez invade le hardcamp ennemi, ça peut être une solution. Donc ça c'est très très très très fort. Le truc c'est que du coup le pelo dit mais 3 minutes, donc une fois qu'un pelo a tiré, 3 minutes après il va être redisponible. Maintenant, déjà, rien que là, vous avez compris pourquoi le payload, c'est de la merde. Le payload vous bloque à un endroit, alors que sur Heroes, être bloqué à un endroit, c'est rarement une bonne idée, sauf quand c'est l'adversaire qui vous bloque intentionnellement, mais là non, vous êtes bloqué par le jeu, donc c'est un peu dommage. Et en plus de ça, c'est pas terminé. Le payload a un gros souci. Regardez, alors il va falloir attendre potentiellement 3 minutes, mais regardez, je pousse mon petit payload. Alors là, on est 11 minutes 27, donc il a scale, donc il va faire un peu plus, sachant qu'il tire... Très étonnamment, d'ailleurs il tire bot line ou le tirer top lane, mais. Ah oui il tire sur les structures les plus les, les moins fragiles. Un peu comme BO Donc c'est même pas comme Sky Temple, en plus il tire même pas sur le, le, le bon endroit. Donc là vous le voyez, il reste un tir. Hein. Ah c'est scandaleux. C'est scandaleux. La stru les structures étaient déjà affaiblies On est à 11.47 de jeu. Le scaling aurait dû être fort. Et là vous voyez il vient de prendre que deux tourelles, une porte, une fontaine, et il a commencé à tirer sur le terrain. C'est de la merde hein. C'est vraiment de la merde. Hein. Sachant qu'on l'a laissé un peu de temps, donc il a un peu scale. Et là, qu'est-ce qui va se passer Eh bien. C'est un, un respawn à la Volskaya Sur Volskaya vous avez des zones Zone A, Zone B, Zone C Zone A vous commencez au milieu, Zone B au top Et Zone C au bot Et ensuite ça repart comme ça en cycle Et bien c'est exactement pareil avec Anamora, Anamura, Anamura l'équipe bleue et l'équipe rouge Le premier payload qui s'affronte Et bien c'est en zone neutre Les bleus doivent pousser le payload au top Les rouges doivent pousser le payload au bot Sauf que quand vous avez poussé votre premier payload Et que le pelote a tiré votre prochain payload il ne sera plus dans la zone A, qui est en haut, ou en bas pour l'équipe rouge, il est dans la zone B. Où est la zone B Alors, il y a bien entendu un axe de symétrie, la zone B est ici pour les bleus, donc en camp partie de map rouge, et la zone B pour les rouges est ici. Camp un peu intermédiaire, donc une place un peu intermédiaire, mais du côté de l'adversaire, donc beaucoup plus simple à défendre. Pourquoi à la base ça, ça a été fait Eh bien ça a été fait tout simplement pour pouvoir éviter de se faire trop snowball, hein, l'effet boule de neige, vous commencez à avoir l'avantage, vous commencez à détruire l'adversaire et du coup l'adversaire eh bien, il ne peut plus rien faire. Donc là c'est pour éviter le snowball, sur le papier c'est très bien. Le problème c'est quoi Les pélodes les scale, donc ils montent en dégâts. Le problème, c'est que du coup, si vous avez possédé le premier payload, donc c'est très bien, le prochain payload, c'est beaucoup plus dur de l'amener la, de à, à son terme. Donc, ça, c'est le point B. Point C, c'est carrément devant le corps adverse presque. Hein. Donc, des personnages qui passent à travers les murs, euh, bah, ils le défendent en deux secondes. Hein. Donc, c'est très très dur d'aller l'emporter celui-là. Point C ici pour les, les rouges, point C ici pour les bleus. Il y a encore une fois cet axe de symétrie en inversé. Donc, ici pour les, bleus, les rouges, ici pour les bleus. Et une fois que vous avez poussé trois payloads, là, ça reviendra en zone A, où les bleus devront pousser ici, et les rouges devront pousser ici. Le problème, là vous dites, ok, le problème c'est quoi Le problème c'est que si par exemple, là c'est l'équipe ah, bleue qui a poussé le pelote. et eh bien là vous le voyez, ça y est, ça spawn parfait, les bleus doivent le pousser en zone B, ce que je vous ai dit, mais les rouges, eux, ils poussent pas en zone B ici, eux ils ont toujours pas envoyé le point, donc eux ils envoient ici, en zone neutre, plus facile à pousser. Donc l'intérêt c'est quoi c'est même de ne pas pousser de pelote de toute la carte Quand vous avez l'avantage vous faites quoi Vous prenez les structures C'est quoi qui vous donne le plus d'avantages sur la carte L'effort L'objectif du jeu c'est quoi C'est détruire l'idole Pour arriver à détruire l'idole il faut commencer par le T1 Ensuite le T2 Ensuite le corps Sachant qu'en détruisant un T1 Vous avez une catapulte qui spawn toutes les 3 vagues de sbires. Et si vous avez pris T1 plus T2 Vous avez une catapulte qui pop à chaque vague Donc vous allez mettre encore plus de pression sur le corps ennemi Donc l'intérêt c'est quoi Bon, en fait, l'intérêt c'est de prendre les structures. Vous avez un hard, vous pêchez avec. Vous avez un niveau, un talent d'avance, vous pêchez avec. Vous allez détruire l'effort. Et en plus de ça, même en faisant ça, c'est déjà plus intéressant pour vous, pour l'XP et autres. Et ça veut dire aussi que le le, quand vous pousserez enfin un payload, le payload il tirera pas sur des T1, mais il tirera sur des T2. Et si vous avez pris les T2 à la main, bah, il tirera sur un corps. Et là il deviendra intéressant. Donc un payload, ça devient vraiment intéressant Quand late game, comme minanté avec le, la mine, ça devient intéressant quand late game. Avant il faut spammer les camps, mettre la pression, etc. Parce qu'en plus de ça, bah le pelo dans game, si vous n'avez pas poussé un de la, gamme, de la game, ce bah sera plus facile de le pousser, puisqu'il sera en zone neutre et pas dans une zone ennemie. Donc en gros, celui qui pousse les pélo dans lit, il se fait niquer. <rire> c'est quand même extraordinaire C'est quand même extraordinaire comme système, comme façon de jouer. Donc ça, eh bien, on va pas se mentir, c'est euh, aussi ce qui fait qu'Anamura, c'est pas très très intéressant. Donc pour résumer cette carte, euh, je vais pas en vous dire quels sont les persos forts sur la map ou autre. Ce qui est intéressant... Pensez-y, c'est juste que les, comme les camps sont extrêmement importants, l'objectif de la carte ce sont les camps, privilégier des personnages qui sont à même de faire les camps. Après ça ne veut pas dire que par exemple si vous jouez Cassia qui a du mal à faire les camps, ça ne veut pas dire que Cassia est un mauvais pick sur Anamora. C'est juste qu'on préférera par exemple peut-être un Grémain, un, un peut-être un Falstad, peut-être un Raynor exécuteur ou pas d'ailleurs, mais qui aura plus de facilité à faire les camps qu'une Cassia qui aura plus de mal. C'est ça l'intérêt bien entendu. Ça ne veut pas dire que par exemple les vikings sont mauvais, par exemple les vikings peuvent pousser les pélodes tout en le avec leur bribe, récupérer des camps, etc. Alors la bribe d'ailleurs ne fonctionne pas, le pot de vin ne fonctionne pas sur le camp de sentinelle, mais fonctionne sur les tourelles et sur la vision. Il mieux le faire sur la tourelle généralement, mais euh, du coup ça c'est intéressant aussi Donc voilà, euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu, euh, vous pouvez la jouer de plein de manières différentes Bien entendu avec par exemple deux solo un qui prend le top, un qui prend le bot Sachant que les, les mêlées ont souvent des facilités à faire les camps, donc ça peut être tout à fait viable Avec trois joueurs qui bougeraient un peu plus et qui feraient, euh, feraient d'autres choses Ou peut-être euh, différemment, il peut y avoir plein plein de compos Le but de cette vidéo n'est pas de vous forcer à jouer de telle manière ou telle manière il faut que ça reste le plus large possible, c'est surtout de la connaissance de cartes Et si vous avez des coéquipiers qui poussent des pélodes, c'est pas grave Adaptez-vous, ça sera toujours intéressant Bien sûr ce que je vous dis c'est que pousser le pélode c'est presque une mauvaise affaire Mais il vaut mieux bien s'entendre avec son équipe et continuer à être en avantage Plutôt que faire son truc En fait il vaut mieux faire mal quelque chose à 5 plutôt qu'un bon truc tout seul dans son coin Ça c'est clair et net dans un MOBA Maintenant si tout le monde a cette connaissance de jeu, eh bien tout le monde fera des calls plus optimum, à savoir par exemple bah, faire le hardcamp. Donc le hardcamp, généralement en early, ce que vous pouvez faire, c'est push à 4, et même en solo hein, d'ailleurs, en solo line vous pushez votre vague, et dès que le camp a une minute pop, vous allez faire le camp de vision, et une fois que le camp de vision est terminé, vous pouvez ensuite faire le hard, d'ailleurs vous pouvez aller direct sur le hardcamp hein, sans faire la vision, parce que le problème de la vision c'est qu'il va y avoir un contest très rapide de l'adversaire qui normalement ne vous laissera pas faire, donc peut-être plus aller faire un hardcamp, et à ce moment là eh bien, il y aura peut-être une prise de risque en mode est-ce qu'on invade l'adversaire ou pas, en gros le focus sur cette carte c'est le hardcamp. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle n'aura pas été trop longue, euh, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo de prochaines vidéos et donc d'autres... Sur les maps. La prochaine carte sur lesquelles les joueurs ont beaucoup de mal, donc les deux prochaines, ce sera euh, Tour du Destin, Towers of Doom et également Alterac, qui sont pas forcément si... Alors, Doom est compliqué à jouer, pour le coup, Alterac est pas si compliqué que ça à jouer et je vois beaucoup d'oubli euh, chez les joueurs, donc c'est pour ça que Alterac et Tour du Destin euh, seront les prochaines à passer sous la palette et à se passer sous, euh, sous euh, tout simplement la lentille. Voilà, je vous fais plein de bisous, passez, euh, on se dit tout simplement à plus dans le Nexus et n'oubliez pas, vous pouvez liker abonnés, tout ça, tout ça et rappelez-vous que Heroes of Storm est un jeu d'équipe le Flame ne fait qu'augmenter vos chances de perdre des parties mais si vous avez regardé les autres From Zero to Heroes normalement vous le savez, il y a évidemment les tables noires et les castes pour un peu plus s'adapter et savoir que faire sur la carte et là en fonction de, de, des situations, voilà plein de bisous au revoir